Nous posons la coopération au cœur du développement territorial. Quelle en est la justification D'où vient ce besoin de coopération Pourquoi coopérer Peut-on faire sans coopération À ces questions, il y a évidemment plusieurs niveaux de réponse. D'abord, les biologistes montrent que la coopération est omniprésente dans toute la nature. Elle permet de renforcer les espèces, leur pouvoir reproductif et leur faculté d'adaptation. C'est vrai dans le monde animal, c'est vrai aussi chez l'homme, puisque les anthropologues montrent que la coopération est profondément ancrée dans la nature humaine et que les groupes fortement coopérateurs ont davantage survécu que les groupes faiblement coopérateurs. Pour expliquer ces phénomènes, les mathématiciens se sont emparés du sujet et ont élaboré la théorie des jeux. Elle montre que la coopération a un coût et qu'elle n'est pas le choix le plus judicieux si les protagonistes interagissent pour la première et la dernière fois. En revanche, si les protagonistes sont appelés à interagir à nouveau, et plus ils ont à le faire, plus la coopération devient la stratégie qui permet de fortifier le plus ces acteurs. En travaillant ensemble, biologistes et mathématiciens ont montré comment une coopération fondée sur la réciprocité est toujours parmi les solutions donnant les meilleurs résultats et comment elle peut devenir le modèle dominant même dans un environnement initialement non coopératif. La coopération peut ainsi devenir contagieuse au sein d'un groupe humain. Il y a donc bien un bénéfice à long terme à coopérer, on coopère avec l'autre parce qu'on y a intérêt. Bien qu'éclairante, cette explication reste insuffisante. Comment expliquer les actes de pur altruisme qui caractérisent l'espèce humaine sans bénéfice personnel apparent ni sur notre capacité de survie ni sur notre pouvoir reproducteur Se jeter à l'eau dans une mer déchaînée pour sauver un inconnu Investir ses week-ends pour mettre en place un système de compostage dans le quartier ou chercher à réformer son entreprise et son système de management pour permettre aux salariés de devenir associés et développer la capacitation de chacun. L'une des caractéristiques de l'espèce humaine est la conscience, et notamment la conscience de faire partie de l'humanité entière, elle-même partie d'un écosystème fragile entre le monde animal, végétal, minéral, dont dépend notre propre survie et qu'il nous appartient de préserver. La mondialisation avec la mobilité des personnes et des biens, l'usage visible de ressources provenant d'ailleurs, les impacts observés à tel endroit du globe d'un phénomène météorologique apparu à des milliers de kilomètres, ou l'information qui circule de toutes parts, accélère cette prise de conscience. La notion même de groupe d'appartenance évolue en conséquence. Notre groupe d'appartenance devient alors la planète tout entière, définissant ainsi l'échelle. De nos coopérations. Lorsque notre groupe d'appartenance est menacé, nous en mobilisons les acteurs pour imaginer ensemble les réponses. Le 27 mai 1943, quand le Conseil national de la Résistance réunit clandestinement aux 48 rue du Four à Paris, la première réunion de ceux qui vont coordonner les différents mouvements de la Résistance intérieure française et élaborer le programme politique et social destiné à être mis en œuvre au sortir de la guerre, il associe l'ensemble, très divers, des tendances politiques. Et c'est ce qui donne la force au mouvement. La coopération entre les acteurs est le seul moyen de protéger les ressources qu'ils partagent. Dans ce cas, c'est la liberté, une idée de la solidarité. Mais c'est la même chose pour gérer et protéger des ressources physiques, comme l'eau par exemple. L'américaine Elinor Ronstrom, première femme à recevoir le prix Nobel d'économie en 2009, a travaillé toute sa vie sur la gestion des biens communs. Son travail a montré que seule l'action collective, la coopération de tous les acteurs et leur auto-organisation, adaptée à chaque fois au contexte local, permet de faire respecter ces communs. En fait, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de coopérer. Pourquoi ben, On l'a vu, nos sociétés traversent des crises et plusieurs transitions très profondes sont à l'œuvre, sur le plan écologique, économique, social, démocratique. Or, toutes ces transitions, extrêmement profondes, sont liées entre elles. Par exemple, la question de la finitude des ressources nous amène à reconsidérer la pertinence de certains modèles économiques, ce qui a un impact sur les redistributions sociales. En même temps, le fait que les ressources soient limitées entraîne des conflits d'usage, pose la question de la gouvernance et vient naturellement questionner nos modèles démocratiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de très nombreuses initiatives territoriales, qui étaient parties d'un objet simple, par exemple une filière de réemploi d'objets ou d'équipements pour limiter le gaspillage, sont devenues rapidement des structures protéiformes porteuse de solutions à la fois écologiques et sociales, permettant d'offrir un travail ou un service à des personnes en difficulté, économique, offrant la possibilité de valoriser ce qui était perçu comme des déchets, et le tout fonctionnant avec une gouvernance territoriale ad hoc. On entre de plein pied dans le domaine de la complexité, pris au sens de son étymologie, complexus, qui signifie ce qui est tissé ensemble. Or, traiter la complexité impose d'associer chacun des acteurs concernés dans une démarche transverse et transdisciplinaire, donc dans une démarche de coopération. Nous considérons en fait la coopération comme l'expression sociale de la pensée complexe, telle que développée par Edgar Morin, indispensable pour relever les défis complexes de nos sociétés tant à l'échelle mondiale qu'au niveau local. Ces raisons de coopérer, biologiques et économiques, ne doivent pas occulter une autre raison essentielle, fondamentale, anthropologique. La coopération est au cœur du projet humain. Si nous existons, c'est parce que deux personnes ont coopéré, ont été co-auteurs, ont mis en commun. Et comme Albert Jacquard le disait, mettre en commun, c'est l'acte qui nous constitue. Si l'on estime que cet acte est impossible, on refuse tout projet humain. Or, depuis trois siècles environ, nos sociétés se sont progressivement forgées sur deux principes qui disent que les hommes poursuivent exclusivement des intérêts égoïstes et que la société se résume à la somme des individus qui la composent. Ce système, qui s'est mis en place progressivement, aboutit aujourd'hui à ce que Mathieu Ricard appelle un égoïsme institutionnalisé, où les individus eux-mêmes sont partout en concurrence, et ce, depuis la classe maternelle jusqu'au monde du travail. Pourtant, comme l'écrivait Marcel Mauss en 1924 dans son Essai sur le don, ce sont nos sociétés d'Occident qui ont très récemment fait de l'homme un animal économique. Ce que les sciences humaines nous disaient déjà est aujourd'hui confirmé par les neurosciences. Homo sapiens est un animal social. L'homme est avant tout un être de relation. Il est tout autant Homo economicus qu'Homo empathicus. Et dans un système qui lui retire sa part d'humanité, bah cet être de relation, il entre en résistance et se réveille. Naissent alors deux aspirations Reprendre la main sur l'organisation de son cadre de vie de manière à intégrer les différentes dimensions de son être et construire ce cadre de vie en relation avec ceux qui le partagent. C'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui un mouvement très profond de transformation, certains parlent de métamorphose, dans lequel des gens se détachent d'une société pyramidale, massive et organisée d'en haut, vers des modes de coopération, avec l'explosion du mode maillé-coopératif dans une recherche de plus de liens. Ce mouvement touche tous les environnements, travail, recherche, urbanisme, école, santé, écologie, alimentation, politique, entreprise, territoire. Un nouveau vocabulaire apparaît, on parle de co-construction, de coopération, d'individuation, de capacitation. Nos territoires investissent beaucoup dans leur compétitivité, c'est-à-dire leur aptitude à supporter la compétition. Paradoxalement, ils investissent très peu dans ce qu'on pourrait appeler leur coopérativité, leur aptitude à coopérer. Si apprendre à coopérer est l'aptitude centrale pour faire société, pour faire territoire, l'urgence est d'investir massivement pour développer la maturité coopérative du territoire. En résumé, la coopération est le premier levier du développement territorial. Elle renforce les acteurs, elle permet la gestion intelligente des communs et elle seule permet de prendre en compte la complexité.